Nous allons examiner les résultats dans Moodle. Donc ici j'ai le nom d'un élève, Martine d'une élève et son test. Donc Martine ici a répondu à toutes ces questions. On peut aller voir la relecture et on constate ici ses réponses fournies. Donc, euh, parfois ici, on remarque aussi la, la présence euh, des rétroactions. Cependant, Martine avait une question ouverte à laquelle elle devait répondre. Ici, réponse de Martine. Donc, elle n'a pas encore tout à fait obtenu sa note, puisque l'enseignant doit intervenir. Donc, allons examiner du côté de l'enseignant sous quelle forme ça se présente. Donc, lorsque l'enseignant accède à l'activité, la, il a lui aussi la possibilité de le faire un peu comme les élèves le font. Mais au niveau ici à droite euh, des propriétés, on retrouve notes dans la rubrique ici résultats. On constate ici pour l'enseignant la présence de Martine. On a ici à la question 1 une information où Ici, ça nécessite l'évaluation. Donc, euh, si je clique sur les autres questions, l'enseignant ici peut voir les réponses fournies par l'élève. Mais là, ici, il doit intervenir pour fournir un résultat à l'élève. Donc, faire un commentaire ou modifier une note. On constate ici que c'est noté sur « 11 ». Disons, on pourrait simuler, là, indiquer bon travail, puis donner, je ne sais pas, 8 sur 11, disons, enregistré. Donc, ici, la note a été attribuée et maintenant Martine peut avoir son résultat. Ici Martine, on a retrouvé son écran. Elle a accès à nouveau à son examen ou son, son test. Elle voit ici sa note. Elle a aussi, en dessous de son avatar, toutes ses notes. Donc elle a accès ici à la même information.